Lorsque je repris conscience, je me levais, alourdi par le poids de mon armure. Mes sens étaient confus, et j'arrivais à peine à entendre mes soldats derrière moi. Ma vue était trouble. je distinguais vaguement le massacre qui m'entourait. Les cris et le bruit intense de ma respiration résonnaient dans mon cabouteau. Et pourtant, la voix dans ma tête dominait tout le reste. Lève-toi « Lève-toi Lève-toi » Dans la panique, il se montra non loin devant moi, un arc à la main. Il tira. Sa flèche, vive et silencieuse, m'assourdit et ne me donna qu'un ordre, celui de courir. Dans mes derniers instants, je me précipitais de toutes mes forces en direction de mon katana. Mes pas étaient lourds et malgré mes blessures, je ne devais pas abandonner. La flèche n'était plus qu'à quelques mètres, et je pouvais sentir sa menace perpétuelle. Une ourlade, je brandis mon sabre, et d'un élan, je penchais la flèche. Les deux bouts se plantèrent de chaque côté de mon être, et je vis la détermination de mes soldats renaître. La bataille ne faisait que commencer.